Mes chers élèves de deuxième année primaire, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, je vous présente aujourd'hui une méthode de français avec l'art au mot. Alors, cette fois, on va voir la leçon d'orthographe. C'est une leçon vraiment très importante pour vous. Pourquoi vous pour maîtriser ce qu'on appelle la dictée et aussi l'orthographe des mots. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Alors prenez s'il vous plaît l'arbre mot et suivez-moi comme d'habitude sur votre chaîne Je Dominique Civile. Alors euh, la leçon d'aujourd'hui c'est l'orthographe. On euh, a leçon K. Hum, et c'est différentes graphies. Alors, on va commencer par cette activité. Il fait de relever les mots du texte dans lesquels tu entends le son. On dit l'orage, c'est calmer, calmer. Hum? Karim, Karim quitte la maison. Il court dans les flaques. Qui, couvert, qui couvre pardon, le chemin. L'orage s'est calmé. Karim quitte la maison. Il court dans les flaques qui couvrent le chemin. Il pousse un cri de joie et claque des mains en apercevant un magnifique arc-en-ciel. Il recule pour mieux le contempler. Alors, vous allez tout simplement prendre votre livre, page 93, et suivez avec moi. Alors, il y a trois façons d'écrire euh, le sang. Avec la lettre C, comme une couleur, une couleur, le calme, un sac... Le cartable. Le cartable. D'accord? Il y a avec que. Ça veut dire deux lettres. Q -I U. Comme l'exemple de un perroquet. Un moustique. Un paquet. Un chèque. Alors, un perroquet, un moustique, un paquet, un chèque. Il est toujours avec Q. Il y a la lettre K, comme l'exemple de Kiwi. Un Kiwi. Un koala. Un anorak. Un kilomètre. Kilomètre, avec la lettre K. Kilomètre. Koala, avec la lettre K, un koala, <coughs> un kiwi, alors kiwi, koala, et kilomètre. Alors ici, l'orage s'est calmé, alors on a ici C devant A, se prononce comme K, devant quelle lettre le son K s'écrit-il avec C, avec C A, Calme. D'accord avec C O comme cours, cours, couvre, couvre. Avec euh, Q, avec U, Recule U, Recule et les autres mots bien sûr comme exemple. Alors, euh, il suffit de trouver A et U et O. Calme. Cours, couvre. Euh, recul contemple il y a aussi euh, devant une, un consent comme l'exemple de L claque au R mm, comme l'exemple de cri et à la fin du mot comme l'exemple de sac au arc alors devant quelle lettre le son K s'écrit ici du Q alors devant euh, i comme kit et e comme claque. Parmi les mots que tu as re retrouvé, quelle autre lettre transcrite, transcrit transcrit euh, se euh, Il y a la lettre k comme Kaim. C'est un nom propre. Non. Alors euh, On a déjà vu ça Je vous montre On passe à autre chose Alors les mots Ce sont Les mots Se sont collés Se parlaient Écris-les Et toi Des dessins hum, Carte Carte ici Kangourou Ici Alors carte Carte kangourou, kangourou, un casque, cube, et raquette et clé. Carte, clé, cube, casque, raquette, kangourou. Alors, ici, c'est vraiment un jeu une activité vraiment très intéressante pour vous ça veut dire savoir comment ça s'écrit le comment ça s'écrit le mot avec la lettre c ou q alors on dit une cabane une cab, cabane avec c cabane une école avec c bien sûr étiquette non avec u étiquette hein, je dois pas mettre ici c parce qu'elle est étiquette non étiquette une cuvette, avec ses, ses C. C'est pratique, c'est pas c'est pratique, c'est pratique, avec Q. Un crabe, une équipage, une, une cloche, un lac, avec la lettre C. Et la piquée, avec Q. Alors, une cabane. Regardons ici, justement. je mets la main ici avec C. Alors, une cabane, une école, une cuvette, un crabe, une cloche, un lac. Avec la lettre C. Avec Q, Q comme l'exemple de étiquette, Comme l'exemple, c'est pratique. Comme l'exemple de une équipage, équipage, comme l'exemple de élapique. Trouve les cinq intrus dans cette liste des mots, commençons par le son. On trouve les cinq intrus dans cette liste des mots, commençons par le son. Alors, les cinq intrus, euh, il y a ce qu'on appelle euh, chronomètre. Voilà, normalement on dit chronomètre, mais non, c'est chronomètre. Choral, choral, choral. Mais qui nous quatre chaud et chaud, chaud, chapeau. Voilà chaud, alors il est chaud. Chapeau. Ah, le premier mot c'est capi capitaine Kimono. 4 euh, Chronomètre. Corral. Col. Quitter. On compte capitaine Kimono. Quatre. Kipi, chronomètre, chorale, col, quitté. Et les autres noms. Oh, regardez ici. Citron, un. Chapeau, deux. Souris, trois. Euh, centaines quatre. Ça s'écrit différemment. Alors, euh, les neuf. Trouve les cinq intrus dans cette liste. Et on commence par le son cas. capitaine Kimono quatre. Le chronomètre et les Mmh. Chaud ici centaine un et deux centaines citron chapeau oui, et souris voilà. chaud passé les instruits, chaud chaud centaine centaines Citron Chapeau et souris. Les autres c'est Capitaine Kimono 4 Képi Chronomètre Coral Col quitté Kimono 4 Képi Chronomètre Coral Col Quitté. Le complète, élément avec double C, C, H et Ou C, K, tu peux t'aider du dictionnaire. On dit le... Hmm, une crête sur la tête. Le coq. Hein? Oui, le coq. Avec u Pour prendre le métro, il faut un ticket, ticket, ticket, ticket. Oui, avec C Mon frère est musicien. Les musiciens il joue de l'accordion. Accordion, avec deux C. Les enfants chantent le refrain en chœur. En chœur, avec c Cœur avec CH, accordion avec de C, un ticket avec un ticket comme ça, le coq avec Q à la fin, et c'est fini. Ah, vous pouvez toujours voir euh, sur Nuages, page 90, lit cette phrase, dit texte et relève 5 mots contenant son cas. Nuages se lance dans une course, course, effrénée. Pour m'accrocher, accrocher le choix avec avec la ficelle, je fabrique, fabrique autre, euh, un lasso que je passe autour de lui. Nuage se lance dans une course, course, effrénée pour m'accrocher, m'accrocher, accro, accrocher par le choix avec la ficelle, je fabrique, fabrique la voilà, ce que, que, que je passe autour de lui. Alors, euh, c'est fini pour aujourd'hui. On vient de découvrir euh, la leçon d'orthographe. Euh, je m'enlève avec le son K et ses différentes graphies. Alors, la prochaine vidéo sera donc activité correction. Toujours avec euh, l'orthographe, son K. Au revoir, mes chers élèves de C1.